Wow Wow Oh, oh Mais va-t'en Ok, très bien. Très bien. Est-ce que j'ai peur Réponse Non Petit Myers, hein. C'est ok. Bon, il augmente vite, donc c'est pas un truc euh, perma. C'est pas une attaque perma. Ok, ok. Euh, ça c'est ok. Faut pas rester là-bas. Je vais fouiller là par défaut. Ok, bah voilà. Il le gère bien, il le gère bien. On aura, pas... aura peut-être le temps de faire un moteur. Quoi Il a trouvé un deuxième, c'est pour ça qu'il l'a lâché. Ok. Ouais. Oui, oui j'ai je, je, je, vu, mais j'ai pas j'ai pas lu à euh, Merci Elysion. Merci pour les six mois, très très bien, Juste répondu, hein, je sais pas. Donne-nous d'abord la clé, c'est ce que j'essaie de faire. Ok, ok, ok. Il va venir sur moi, hein Allez, c'est bon. Non Arrête de bouger, non hein. Ok. Bon, voilà. Ok. Mmh. Ok, petit soin Ouais, très bien. Ah, il est en train de pomper du swag par là-bas. On a un moteur de fer. Alors, rigueur, c'est ok. Ok, ok. La game va être un peu compliquée parce qu'il prend assez rapidement le swag. Ok. Quelqu'un est probablement en train d'aller l'aider. Il faut faire celui-là de moteur. Oh non, il y a la ruine de ses morts. Ok. Est-ce qu'il est, qu est là-bas en train de camper résume que non. OK, été décroché, très bien. La game est un peu tendax hein. Event Halloween plus Michael Myers, plus ruine, plus P3 violemment optimisé. Franchement, le truc qui me sauve les miches, c'est mon matou. Ah, je pense qu'il va aller. Voilà. Il va le one-shot, le Fizelis. J'espère qu'il va pas venir sur moi qu'on puisse le faire, hein. Ce moteur. Je peux peut-être avoir un espoir. Non Ok. Très bien. Allez, go bah, il a compris qu'il fallait pas venir ici, hein. au niveau anyway, des chaises. C'est pas intéressant, ici, uh, Chase. C'est pas intéressant. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu de savon hein, sous les semelles, hein, en P3. Wow. Non Ok. Ah ok, très bien. vas en face, parfait. On oui, a où Livan Bollywoodien Je viens d'arriver. Ah bah, Livan Bollywoodien, il était en début de soirée, on l'a fait. Et on espère mettre un peu de. Waouh, la vitesse où il pompe le swag, mon gars Vous avez vu la vitesse à laquelle il augmente sa P3, là Je pense qu'il doit avoir un truc, hein. Hm. Étonnant. Alors... Ouais bah, c'est pas mal ça. Pas mal... Oh, ok. Ok ok. Est-ce qu'on a un truc à faire là en face Ouais oh, ok. Wow nein, nein bah ouais, on avait fait quoi là ouais Là, c'est... Euh... C'est pas ouf là pour lui. Hein. En termes de chase... Voilà C'est pas mal ça Allez, viens Vas-y, vas-y, c'est quoi Ouais, très bien <rire> Voilà Allez c'est bien là Là c'est bien là La gestion elle était cool Bah Gavé mais bien sûr Gavé, c'est ce qu'il faut faire. Le gars il a essayé de me mater dans les yeux en mode. Ok vous êtes deux là. Ok. Il est là, hein Il est là, hein, il est là, hein il, est là, il est là, il est là, il est pas content, hein non Aïe à Ok, elle est sur les deux, sur le moteur là -bas. Je m'éloigne Axe. Ah, okay. euh, qu'un seul, hein. Ah, toujours le... Ouais. Franchement, faut trouver la ruine, là. faut trouver la ruine. Là. La ruine qui va nous pourrir toute la game, il est... Euh... Il peut à l'infini récupérer notre swag. Franchement, il euh, faut aller trouver la ruine. Là. Pouah, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là non, mec. Hein. Elle n'aime pas la lumière et pourtant j'en suis une. Mmh, mmh, mmh. Ok. Qu'est-ce qu'il fait là Elle en a eu deux là. Oh je. Ouais. C'était rework hein. Pendant été rework. C'était pas une question de variant. Hein. Pas que les feuilles qui tournent rarement. Ouh <rire> ok les deux sont là. C'est compliqué hein. Franchement c'est compliqué. Hein. Faut récupérer la, la ruine, faut la... Faut la, euh... faut la moisir. Ok. Mais non, ok Bah bien sûr, c'est quand même vachement plus rentable de venir camper ici. Non Ok, non. Bah bien sûr. Bah viens, viens, viens. Allez, viens. Viens Wow, wow, wow, wow, wow Il va trop vite Ouais je t'ai saoulé hein hmm. Bah ouais Bah voilà Là c'est ok ouais, tu vas vas-y perds ta p3 là 3 2 1 05 02 0 0 Ah bah voilà un pile Non non ah, très bien, très bien. On va apparaître de moteur maintenant que je les loupe. Hein. Alors dans une moyenne à peu près correcte là. On peut faire le moteur hein. On peut le faire. Allez. Ah franchement, mon matou, il fait le tas. Faut, faut faire les moteurs là qui sont euh, dans la diagonale de la map pour euh, l'obliger à faire des allers-retours euh, de faire de très très grands mouvements sur la map, l'obliger à aller euh, de part en part hein. vraiment c'est vraiment ce qu'il faut faire voilà Oregon très bien bah, ce petit loup autour de la cabane ça l'a calmé hein. parce que là il était parti dans un dans un Good move, de son côté. Et là, pour le coup, euh, ouais. Ultra safe. <rire> La bougie. Bien sûr que c'est ultra safe. Ils ont pensé à tout. Ok, ok. On a un moteur, là, en face, normalement. un moteur là-bas. Et un autre, ici. Je présume. Il est saoulé! Il est saoulé! Regardez, il est saoulé! <rire> Alors, soit il a gardien de sang, soit il est saoulé. <rire> Alors, tu boudes. Regardez, il boude. Il boude. Il bude. Il boude. Il, il, il faudrait que je lui montre l'avion de Barbie. Il boude. Il, il bude. Il bude. Ah d'accord, il y a des gens, des bouts de gens morts hein, sur. Ça pue le, le Noed. Noed, avec. Euh, ça arrive rarement qu'il y ait Noed sur, sur Myers. Mais ça arrive. Hein. <rire> bah ouais, il a, il a loop ici. Euh, il a tenté un ou deux moves et je, genre juste il a été. plus, euh... il a foiré quoi. Il meurt. Alors là, avec le rework, est-ce que la trappe apparaît malgré tout lorsque tous les moteurs sont réparés J'ai un doute. Il me semble que la logique c'était. Faut Il faut qu'il n'y ait plus qu'un survivant. Ok. <rire> Bien sûr. Là, s'il se met à bouger, c'est qu'il y a, qu y a Merci Nuli pour les 30 mois, merci infiniment. Très très grand merci à toi. Va t'apporter les ninjas soyeux, maillard et les Merci. Très très grand merci à toi. Merci Xaros pour les 67 mois! Merci infiniment! Très grand merci à toi. C'est trop stylé. Merci. Hein. Merci beaucoup pour, pour, votre, pour votre aide pour les projets de la chaîne. Ah. Il est allé bouder, mon gars. Il est allé bouder! Ok. Allez Allez, regardez la caméra Regardez la caméra et dites abonne « Abonne-toi !»« Abonne-toi !» Non, la caméra dans, en face, voilà. « Abonne-toi »« Yes, abonne-toi »